Salut les crocos, alors aujourd'hui, c'est un Plombier, nous allons apprendre quelle est votre gauche, quelle est votre droite. Pour ça, il y aura un petit temps de théorie très très court, parce que gauche et droite, c'est pas très long comme théorie. Et ensuite, nous aurons des exercices pour ne plus jamais oublier quelle est votre main gauche, quelle est votre main droite. Est-ce que vous êtes prêts C'est parti Savais-tu qu'un de tes bras était plus fort que l'autre Eh bien, nous allons devoir essayer de trouver quel est ton bras le plus fort. Pour ça, voici l'activité que je vais te proposer. Tu vas tout simplement prendre une feuille de papier et séparer la feuille en deux. Comme ceci. Ensuite, je te demanderai de me faire un beau soleil, ici, avec cette main-là. Beau soleil. Et puis de l'autre côté, tu vas aussi me faire un beau soleil... Mais attention avec l'autre main. Est-ce que tu es prêt C'est parti Et voici ce que j'ai fait. D'un côté, avec ce bras-ci, j'ai fait un très beau soleil. Bon allez, on va dire un beau. De l'autre, avec ce bras-là, j'ai fait un soleil qui est pas terrible. C'est tout simplement que mon bras ici, ben, il est plus fort que celui-ci. Du coup, je retiens que mon bras à moi le plus fort, c'est celui-ci. Oui, oui. Et toi, quel est ton bras le plus fort Nous avons fait tout ça pour savoir si tu es gaucher ou droitier. En regardant la vidéo, parce que moi je suis tourné. Si ton bras le plus fort est celui dans ce sens-là, eh bien, ça veut dire que tu es gaucher. Si maintenant... Ton bras le plus fort était celui dans ce sens-là, ça veut dire que tu es droitier. Attention, il faut retenir si tu es gaucher ou droitier. Allez, je te laisse quelques secondes. Gaucher ou droitier, ton bras le plus fort. Retiens, gaucher par là, droitier par là. On continue. C'est le moment du jeu, oui alors attention, dans ce jeu, tu vas devoir me dire si l'objet apparaît à gauche ou à droite le plus rapidement possible. Souviens-toi, si tu es gaucher, tu connais ta main gauche, mais du coup la droite c'est dans l'autre sens. Et si tu es droitier, tu connais ta main droite, du coup la gauche c'est dans l'autre sens. Est-ce que tu es prêt C'est parti Le sous-marin se trouve-t-il à gauche ou à droite Le sous-marin à droite Le poivron est à gauche ou à droite le poivron était à gauche. Le café. À droite, la bouteille avec le parchemin pirate. À droite, les lunettes. À gauche, l'arbre. À droite, l'écureuil. À droite, le soleil. À gauche, la fusée. À droite Le bateau pirate À gauche Le trésor retrouvé À gauche L'œuf À gauche Le petit nounours avec le cœur À droite L'ordinateur À gauche La voiture À droite La vache À droite Le hibou à gauche. J'espère maintenant que tu connais bien ta gauche et ta droite jusqu'à la fin des temps. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit bout j'aime à, à t'abonner, c'est encore mieux. Ou même à partager la vidéo autour de toi, c'est encore mieux. Là-dessus, je te dis à la fois prochaine.